Merci, camarade. C'est effectivement peu commode comme positionnement. Mmh. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Lundi euh, 3 octobre, si je ne m'abuse. Retour au boulot. Bon, finalement, hier... Euh, vous bien une vidéo, mais je suis allé au rugby en voiture. Donc la reprise du taf. Et rugby, d'ailleurs, je me suis flingué deux côtes. Et donc là, je douille un peu. Là, là, là, ça va. Je pense pas qu'elle soit cassée. Je pense que ça a juste traumatisé tous les muscles thoraciques. Mais euh, toi, ça me défonce. Et là, il va falloir qu'on fasse gaffe aux aspérités de la route. Surtout dans le... au fameux endroit du périph' où il y a un truc qu'on voit jamais, me dit pas que c'est le bazar dans le tunnel. Oh, genre là, voilà, ce genre de truc, ça défonce. Euh, donc il va falloir qu'on fasse gaffe, parce que sinon je peux clairement mourir, je pense, de douleur sur la route. Et je ne me le souhaite pas. Vous avez fait quoi ce week-end enfin, ce week-end de début octobre, du coup ça remonte un peu pour vous là maintenant, mais... Dis-moi, samedi c'était l'anniversaire de mon oncle dans un super petit resto dans Paris, dans le quartier de Saint-Lazare. Et hier on a eu match et on a gagné. Le deuxième match de la saison, on a gagné contre Il C'était serré, c'était dégueulasse, on a mal joué, mais on a gagné. Et j'y ai laissé deux côtes. je suis méga à la bourre, bon comme d'hab là dessus, il n'y a pas de grand changement et pour autant mais genre enfin là il y a plus en retard que d'habitude, hein, mais pour autant euh, c'est moins bouché et c'est con parce que c'est ce genre de constat qui m'encourage pas <rire> ah c'est bon, j'ai cru que ça allait me soulever qui m'encourage pas à m'organiser mieux et à être plus à l'heure, parce que plus je pars tard, plus ça roule, mieux ça roule donc euh, là c'est des dilemmes assez durs à résoudre quoi Non mais même sur le périph ça roule Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon pas là-bas mais nous oui. Incroyable Ouais, le pot Ça l'histoire. Alors c'est dans ce tunnel là qu'il y a le.. Mais en théorie c'est sur la voie d'à côté, donc on devrait garder nos côtes. Moi ouais, c'était par là, sur la droite. Le tremplin. Parce que je vous fais que des bouts de phrases à chaque fois. Vous êtes hyper indulgent quand même parce que je me rends compte au montage que je parle déjà comme un chartier. Je jure à tout bout de champ. Et en plus la plupart du temps mes phrases sont pas correctes. Il n'y a même pas sujet, verbe, complément, c'est je vous livre des trucs comme ça. Il faut que vous recomposez derrière. Je trouve que vraiment vous êtes des petits choux à la crème parce que. Pour autant, vous me demandez pas ce que j'ai voulu dire à tel ou tel moment. C'est-à-dire que soit vous en fichez royalement, soit vous comprenez malgré tout. Oh, punaise oh, Il est passé très proche du capot, là. Et donc, ça fait de vous des personnes incroyables. Voilà. À l'arrêt sur le périph' parce qu'il est perdu. C'est hyper dangereux. Rassure. Là, ça coince c'est quelque chose d'habituel, de normal. J'ai eu peur pendant un temps. Voilà, oh, l'hélicoptère il est énorme là. Il y a le GIGN. Oh non, mais juste au-dessus. C'est pas le GIGN, il était blanche parce que c'est Peut-être juste du transport normal. Mais enfin, ça en impose quoi. Oh, je vais pas me tourner, j'ai mal aux côtes. Oh, non plus là. Oh non, ici c'est tout chamboulé. J'ai l'impression d'avoir 120 ans. Oh, ah oh, oui il y a le saut là Ah le saut aussi ça va me faire mal ça Faut que je me lève Comment le négocier Je peux pas me lever ça va me faire mal 1, 2, 3 Ah ça va, tout dans les jambes Il y a le deuxième Hop là il est junior lui ça fait pas mal C'est bon La situation est sous contrôle Bah hmm. ouais, clignotant à droite pour se mettre à gauche Et quand il est à gauche il met le clignotant à gauche C'est pas normal ça Les jantes blanches c'est sublime Super belle cette bécane Oh mon Dieu, me tourner ça me fait mal, c'est chaud quand même. Bon, allez, travail. Oh là, on nous réserve un accueil ou quoi? Ah non, putain. Oula c'est du sérieux là. Ouh là c'est du sérieux là. Ça c'est un chef d'état ça. Oula vache Ils sont hyper nombreux. Incroyable. Ah oui, Et puis bah si on passe par là, c'est que le périph' est fermé. One more time. Oh oui, bon, c'est un festival de trous de balles. Oh, c'est une valeur inestimable, ça. Oh mon Dieu je regardais les mecs qui pissent, j'ai pas vu la... le trou dans la route, je sais plus comment on appelle ça. Je me suis fait aspirer les couilles, j'ai trop mal à la putain. Oh la blessure de merde. Oh la vache Qu'on on appelle ça quand ça fait un creux, la dépression mais c'est pas ça. Si une dépression dans un.. sur une route. Ouais. Je sais plus comment on dit si c'est la dépression ça, ça fait une dépression bon bref en tout cas j'ai mal oh. mmh. je le savais en plus j'ai déconné non, non, ça va même pas vu qu'ils aient des travaux oh, les côtes c'est là que tu te rends compte que les côtes et le thorax le torse. Bah, tu le soumets tout le temps, euh, tu le contrains tout le temps, tu l'utilises tout le temps quoi. Et si c'est pas le cas chez vous, c'est le caché. Moi je peux vous le dire, hein, je m'en rends compte. Bon, ben, bonne soirée les amis, bonne nuit. traînez pas, demain. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout pour les plus courageux d'entre vous.